La kinésiologie prend en compte euh, tous les stress de la vie de tous les jours, que ce soit des stress euh, relationnels, que ce soit des stress liés à l'apprentissage, euh, que ce soit des stress liés euh, aux douleurs, les euh, maux de dos ou euh, aux insomnies. Et la pratique de la kinésiologie repose sur le test musculaire qui nous permet d'aller écouter la nature profonde du stress, la manière dont il s'est créé, dont il a été généré, à la fois dans le temps et puis les différentes composantes de ce stress. Composantes physiques, composantes émotionnelles, composantes psychiques. Et puis ensuite, une fois qu'on on est remonté à la nature du stress, on va aller réaliser des équilibrations. De toutes sortes, des équilibrations sur le corps, des équilibrations euh, euh, émotionnelles, euh, parfois euh, mettre en valeur des systèmes de croyances. Euh, et puis une fois que la personne elle a toutes ses ressources, bien, naturellement son comportement, euh, sans des fois même qu'elle s'en rende compte, va changer et la difficulté va disparaître.